Incroyable, Un nouvel onglet vient de faire son apparition sur la chaîne Les Billes en Paquet, l'onglet Communauté. Je prends une minute pour vous en parler car on peut apparemment partager des photos, créer des sondages, etc. Donc euh, voilà, vous savez que moi je suis intéressé et je lis et réponds à tous vos commentaires et euh, que, que j'en parle dans la vidéo Incroyable un an. Et c'est vrai que moi, au-delà de ce que je partage, ce qui m'intéresse le plus au final, c'est son éventuellement de débattre sur, sur certains sujets sur, sur cette passion qui nous anime tous donc euh, j'ai envie de dire pourquoi pas pourquoi pas essayer de nourrir ce, cette communauté et, euh, et voir un peu ce qu'on peut en tirer voilà je voulais vous toucher deux mots et je vous présente justement pour l'occasion deux petites séries qui peuvent peut-être soulever euh, quelques problèmes euh, on va voir ça ensemble tout de suite bonsoir à tous et on se retrouve donc dans le tiers du billard deux petites séries sont à venir Toujours le même principe, hein, on se positionne les billes favorablement afin de prendre la dominante des billes euh, le coup d'après et ensuite essayer de construire avec des petits points rigolos pourquoi pas. Rien de particulier, euh, notamment au niveau de... ce sont des séries relativement courtes euh, <rire> et euh, vous allez vite comprendre pourquoi mais je tenais absolument à vous partager cette première série un pour deux que vous connaissez, voilà, mal arrivé sur la rouge, mal exécuté en gros, bref, masqué, déjà pas d'embrouille, un petit massé, un hein. massé mal exécuté, du coup je suis de nouveau masqué, je suis fébrile, j'en perds le bleu. <rire> Un deuxième massé, bon, pas très bien exécuté, on est un peu trop loin des billes, mais bon. Là-dessus, je me vois jouer la jaune, hein. je, je vois faire un 1 pour 2 comme tout à l'heure, mais je me ravise et, et je cherche là euh, carrément à me positionner sur la jaune, mais comme je veux pas perdre la rouge, je pique, Voilà. <rire> forcément j'arrive un peu fort sur la jeune donc un peu loin ah ben, je repique derrière c'est quand même effarant parce que il n'y a pas si longtemps je vous ai proposé une vidéo où on pouvait exécuter des rétros plus ou moins grande distance et de garder malgré tout la 2 et, et c'est incroyable comme on repart immédiatement dans nos travers car euh, moi personnellement j'ai voilà tout de suite il faut absolument que je lève euh, la queue c'est terrible voilà je n'arrive pas à gommer ça après, euh, c'est peut-être l'influence de, de certains bons joueurs où je remarque qu'ils lèvent souvent la queue, je ne sais pas. Et c'est pour ça, voilà, c'est pour cette partie-là où je voulais vous faire partager cette série et surtout savoir ce que vous en pensez. Car euh, là, ici, en fait, je vais commencer à bricoler les billes de près, mais euh, vers le centre du billard. Et je me posais justement la question, est-ce que c'est vraiment une bonne chose Moi, j'en ai discuté avec... Euh, plusieurs partenaires euh, au club où j'évolue et euh, dans l'ensemble euh, ils sont pas ils sont pas pour ce genre de jeu quoi le jeu court comme ça dans une zone aussi euh, aussi comment dire aride <rire> que le centre du billard car là on est loin de la bergerie de la plaine là c'est le désert absolu et c'est vrai que c'est un peu délicat car on n'a vraiment pas droit à l'erreur après moi j'aime bien travailler les billes de près donc je me dis euh, tant qu'elles sont prêtes euh, ben bah, je vais essayer de les exploiter au maximum quoi. Là par exemple ici voilà, je cherche à déborder l'ensemble et prendre la dominante sur la rouge. Pour le coup d'après, pousser cette jaune un peu plus près de la grande bande et amener cette rouge sur la jaune. Donc c'est là c'est j'envoie la 2 ou va la 3. Mais en espérant peut-être obtenir, qui sait, une position américaine. Bon, on n'en était pas loin au final. Mais c'est vrai que c'est délicat parce que c'est compliqué. Et Dès qu'on fait la moindre erreur, ça implique une concentration extrême, un coup de queue parfait. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose. En tout cas, moi, ça me plaît de, de, de jouer dans cet esprit-là. Mais là, vous voyez, j'aurais pu, voilà, pu mieux me placer pour rappeler cette jeune euh, sur la longueur. Euh, j'aurais dû écarter certainement un petit peu plus les billes pour m'assurer... Euh, les billes dans le coin le coup d'après j'en sais rien mais en tout cas voilà je pense que c'est un truc qui peut éventuellement amener à débat et je vous laisse sur ce dernier point de cette série, attention alors deuxième série là un petit peu particulière là on est plus dans le cadre d'un exercice c'est à dire qu'on démarre en fait avec les billes en paquet, on est quasiment, ouais on a, on a la petite ligne la petite ligne, on démarre mouche 2. et là, c'est vraiment, on travaille la petite ligne de façon très, il faut, faut que ce soit très propre et on essaie en fait d'amener ces billes là le plus proche du, du coin avant d'entamer le virage en fait sauf qu'il y a une petite particularité fait enfin une contrainte entre guillemets c'est à dire que le virage, on va pas attendre d'arriver sur le trait de, du triangle du petit coin on va plutôt anticiper et essayer de tourner cette petite ligne euh, quasiment là je vais pas tarder à le faire c'est à dire qu'en fait je c'est comme si le grand coin était tracé quasiment voyez donc là on est dans un cadre d'un exercice et c'est quelque chose que je, moi que je pratique assez régulièrement surtout en fin d'entraînement où là voilà par exemple je vais me placer sur cette rouge clac clac trouver le bon pied pour la rappeler en deux bandes voyez donc ça c'est quelque chose qu'on n'a on a pas encore vu ensemble en détail ce sera certainement c'est plutôt des projets ça d'exercice. De, que j'ai en tête pour la saison 3 où on va plus se concentrer sur ce genre de de petits points extrêmement précis euh, où on en parlera évidemment plus en détail au moment venu mais voilà donc là l'exercice c'est à peu près ça que j'essaie de faire là j'ai tout massacré parce que j'ai raté le virage donc du coup pour ça que du coup on entre dans une série et, euh, et même si on arrive là malgré tout à regrouper les billes on a perdu l'américaine j'ai quand même hésité à vous montrer cette série parce que il va se passer quelque chose de phénoménal malgré tout. Et je voulais vous, je voulais vous le montrer. Voilà, c'est ici. Ici, ce point-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais rater le point. Euh, mais dans ma tête, euh, il est fait, en fait. Donc je vais vous laisser voir ça. Voilà. Donc en fait, j'ai cherché là tout simplement à à faire un espèce de couler sur la rouge pour avoir une position américaine le coup d'après et du coup j'ai cherché la, la finesse extrême sur la jaune après avoir exécuté le point et là je vous l'assure parce que c'est vraiment pas mon genre de continuer euh, une série si le point n'est pas fait quoi je vous assure que dans ma tête le point était fait quoi et fort est de constater en <rire> en zoomant et rezoomant et, euh, et faisant des fast-forward sur, <rire> sur la vidéo, je peux vous confirmer que je n'ai pas touché cette jeune. Donc, euh, c'est quand même aussi quelque chose de très intéressant, je trouve, car quand on est... J'ai remarqué ça, moi, et là, c'est vraiment euh, une constatation personnelle. Moi, quand j'ai les billes de très très près, je me rends compte que des fois, je me positionne très vite quand je suis en finesse extrême, me disant que je peux pas rater la bille, c'est juste pas possible, quoi. Donc euh, convaincu que je vais pas la rater, euh, bah je sais pas, à croire que mon esprit est conditionné et se dit que j'ai pas raté le point alors que de toute évidence là je l'ai raté. Donc voilà c'était la petite anecdote de, de, de, bah, de ce point un petit peu dégueulasse puisque bah, le point n'est pas fait c'est quand même incroyable. Donc euh, voilà. Voilà bon, la série se termine bientôt. Hein. <rire> Donc là je voilà je colle à la rouge. Ça c'est une certitude par contre. Voilà. Et je vous laisse donc sur ce dernier point extraordinaire. Yes <rire> Allez, ouais, je me casse. On va finir sur cette beauté de bande avant. Oui, voilà. Parce que l'important, quand on finit un exercice, <rire> c'est de toujours terminer sur une, comment dire, sur une connotation positive. Un petit peu comme un petit dessert, vous voyez. Mais je vous fais le béco, les amis. Et à très bientôt. <musique>